Bonjour Bonjour à tous Cette vidéo est un peu spéciale en fait, il s'agit d'une vidéo en deux parties puisque le 11 avril on a fait un échange vidéo avec la famille Betoul Qui souhaitait avoir notre avis en fait sur la partie unscalling, l'éducation, l'apprentissage qu'on a réalisé avec les enfants, donc avec les loulous pendant notre voyage. Eux-mêmes se posent beaucoup de questions, donc on avait décidé, comme on se renseigne chacun de notre côté, on a décidé de se faire un petit, un petit échange, échange comme ça, un échange de bons procédés on va dire. Et on vous le partage en deux parties cette fois-ci. Vous allez voir, on a chapitré tout ça parce que c'était un échange qui était un petit peu long. On a bien le soleil face à nous. Ouais, Excusez-nous si est on bien. cligne un peu les yeux. <rire> Donc, première partie, l'école et les apprentissages en voyage. La reprise de l'école euh, après le voyage. Exemple d'école française à l'étranger. Ça, ça se base sur, euh, sur leur euh, vécu. L'apprentissage des langues facilité en voyage. Les difficultés de l'école à la maison. On est en période de confinement. Astuces et expériences d'apprentissage en voyage. On vous souhaite un, un bon, bon visionnage. visionnage. Et puis, on vous retrouve dans la vidéo Deuxième juste partie. après.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 Nous avons donc décidé de poursuivre l'aventure au Canada. Bienvenue sur En Avant les loups. Attention, dites pas de bêtises, nous on enregistre. Ouais, nous c'est pareil. <rire> et bien bonjour déjà. Bonjour. <rire> bonjour, alors nous c'est la famille Botoul. Euh, bah, moi c'est Marina. <rire> et moi c'est Ça, Vous avez 20 ans. Toujours, on a toujours 20 ans. Ouais. Bien sûr, alors, on, a 20, 19. on a 20 ans depuis 18-19 ans. Mmh. Et euh, voilà, on est euh, la génération 80. On fêtera nos 40 ans, pas confinés. Non, l'année <rire> prochaine. Donc, on a commencé à voyager en février 2018. C'est ça. C'est notre premier grand départ de France, où on est parti là-bas s'installer au Costa Rica. Euh, Julien avait trouvé un emploi là-bas. Et donc, on était parti pour rester. Et puis, il s'est avéré qu'on euh, est parti au bout de 8 mois du Costa Rica. À peu près au bout de 8 mois parce que c'est très compliqué là-bas au niveau de l'immigration. En fait, euh, l'immigration en tant que telle est gratuite, mais il y a beaucoup de frais sous jacents C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la demande d'immigration, il faut renouveler le permis de conduire quand même tous les 3 mois. Donc, du coup, on est obligé de sortir tous les 3 mois, euh, passer au moins 72 heures hors du pays et revenir. Mais on est quand même 5, oh, yeah. euh, voilà. il y a un coût et, et même en... si j'étais bien quand même pour mieux. Tu étais seul le à te payer déjà. Donc du coup, on est parti du Costa Rica pour des raisons financières. On est allé au Nicaragua où Julien avait trouvé un autre emploi. Oui, en fait, euh, énervé un petit peu par, euh, par ça. Et puis bon, bah voilà, quand vous n'êtes pas à un endroit, vous dites au bout d'un moment, il faut, il faut que ça change. J'ai postulé par hasard au lycée donc français euh, du Nicaragua. Et en fait, il s'avérait qu'il cherchait quelqu'un depuis plus de 2-3 mois. C'est euh, un pays très sécuritaire. C'est un état policier. Le problème aussi, c'est que par contre, il y a beaucoup de... de... <rire> c'est l'émotion, c'est l'émotion Il <rire> y a beaucoup de corruption et si tu veux, euh, ils arrivent facilement à les étrangers pour demander un peu de sous, tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez fatigant. Et là, actuellement, vous êtes où Maintenant, euh, On est à en fait, au Nicaragua, c'était pour un an. Oui. Euh, parce que je remplaçais un professeur résident qu'il n'avait pas eu le temps de recruter avant la rentrée. Et donc, les mouvements de résidence s'arrêtent au mois de juin, je crois, fin juin, début juillet. Et du coup, euh, ils ont quelqu'un en local, parce que moi, je travaille en local. Du coup, ça a duré un an, mais le poste a été renouvelé pour un résident, donc il a fallu que je cherche ailleurs. Et en fait, j'ai cherché à plusieurs endroits en pas Espagne. Pas mal d'endroits. Et donc, eh ben, on a atterri à Tenerife. En septembre dernier. Ou en septembre, enfin bon, euh, début juste avant la rentrée, quoi. Voilà. Donc septembre 2019 vous êtes à Ténérife Oui Et là vous y êtes toujours Là nous y sommes toujours Exactement, ouais. Exactement. confinés ouais. Mais toujours Mais toujours Confinés avec des enfants avec Trois. Des enfants. Trois filles ouais. Donc euh, Emma, Lola et Emma Ora, donc Qui ont 10, 6 et 4 ans Donc euh, qui sont scolarisés au lycée français On habite vraiment à deux pas du lycée français hein. Et puis voilà, on y est très bien Alors, Alors on vous laisse vous présenter Alors de notre côté nous on a la famille En avant les loulous c'est un nom qu'on a décidé de prendre en juillet 2018 puisqu'on est parti faire un tour du monde. Donc notre projet était de faire un tour du monde. On, a, on est des parisiens, enfin banlieue parisienne. Moi je m'appelle Christophe, j'ai euh, 46 ans bientôt. Euh, moi c'est Lorraine, euh, voilà, et... Elle euh, je... a <rire> pas d'âge. 25 ans, <rire> J'ai eu 40 ans, c'est ça c'est oui. difficile à oui. dire en fait. J'ai eu 40 ah, ans cette fou. année. Moi aussi génération 80, mais euh, voilà. Et donc en 2018, on a décidé de prendre ce nom-là pour, pour faire un tour du monde, parce que notre projet était de vendre tous les biens qu'on possédait, donc appartements. et nos travaux respectifs. Donc moi, je suis dans le design interactif, le côté numérique. Et moi, je suis enseignante dans l'ancien. Et en fait, donc on a vendu tous nos biens. On a deux enfants, donc Louis et Diane. Louis qui aujourd'hui a 13 ans. Et Diane qui a 10 ans. Et Diane qui a 10 ans. Euh, donc voilà notre nom on avant les loups parce que c'est nos loulous, c'est nos enfants. On a fait le tour du monde, donc on a fait le Canada, euh, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, Bali, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, important. ensuite une partie de, des états unis euh, sur San Francisco, petite partie, ouais. on a terminé au Mexique, on est revenu en France avec l'objectif de rebondir immédiatement pour partir au Canada, parce que en fait Lorraine entre temps a été embauchée à la commission scolaire de Montréal. Mmh. Et les démarches prennent un petit peu plus de temps que prévu. Donc en fait, on doit partir que courant été 2020. Donc l'entour du monde, c'était 2018-2019. Et au lieu de rebondir tout de suite en 2019 vers Montréal, ça sera 2020. Et, euh, et le sujet qui nous amène là à, à échanger aujourd'hui, c'est euh, ce côté, euh, en tout cas que moi j'ai découvert. Donc, Lorraine étant enseignante. J'ai découvert euh, aussi. Hein. Voilà, elle a découvert oh, mais aussi, mais elle avait déjà plus de sensibilité que moi. Moi j'ai découvert en voyage. Euh, c'est cette histoire de, on a les enfants avec nous, jour et nuit, 24h sur 24, euh, que fait-on de l'école puisqu'on les déscolarise. Voilà, c'est question Exactement. justement parce qu'on cherche un petit peu, peu à en savoir plus parce que c'est peut-être... On a des projets euh, en fait un petit peu différents, Donc là nous sommes donc à Tenerife, mais en fait notre projet n'est absolument pas de rester ici. Nous ce que nous voulons c'est euh, partir vivre sur les routes, en camping-car, en camion, en bus, enfin importe. ça, peu importe, que ça dépend aussi des endroits où on se trouvera. Voilà, c'est un nouveau mode de vie. Et donc, la question qu'on se pose également, du coup, c'est euh, la scolarisation des enfants. Ce que nous, on a pu constater pendant le voyage, c'est qu'effectivement, il euh, faut être honnête, ils n'ont rien fait pendant un an d'un point de vue scolaire. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi le programme scolaire. Euh, par contre, ils ont appris énormément de choses. Ils sont partis avec un cahier de maths et français chacun, qu'ils remplissaient Franchement, quand ils le désiraient, parce qu'on ne voulait pas aller au conflit, il y avait des jours où ils ne voulaient pas. Quand on est en bordure de mer et de piscine, on n'a pas forcément envie de faire des maths le matin. Peut-être que c'était aussi acheté pour vous rassurer, peut-être aussi, au départ Au départ, aussi, ouais. aussi. Euh, Pour nous rassurer, pour rassurer aussi les enseignantes qui les avaient avant, puisque c'était mes collègues, les enfants étaient dans mon établissement. Donc peut-être aussi par rapport au regard extérieur, et par ouais. rapport aux parents, par rapport aux proches qui se disent... Qu'est-ce qu'ils vont apprendre si vous partez sans rien au niveau scolaire? Est-ce que vous êtes partie, en fin de compte, avec le programme des années scolaires des enfants ou pas du tout? Oui, moi j'avais le programme de sixième en maths et en français, puisque mes collègues, j'avais sollicité mes collègues de collège, et donc j'avais uniquement les fondamentaux français-maths. Et puis pour le CE2, j'avais pas potassé le programme, mais je suis, enfin, j'étais enseignante depuis 10 ans en CM1. Je savais où Diane devait arriver à peu près. Enfin, voilà. Tous les enfants qui arrivent en fin de CE2 n'ont pas le même niveau, mais globalement, je savais en maths et en français ce qu'elle devait acquérir. Quoi. Parce que je suppose qu'en fin de compte, quand on part, on part avec beaucoup de bonnes intentions. Voilà, on se dit il voilà, y a un programme, il faut suivre tout ça. Et en fait, on arrive sur les routes et en fin de compte, tout change. Et ça, je pense que tous les parents qui voyagent euh, se confrontent à ça. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'enseigner à son propre enfant, Déjà, enseigner, en c'est dur, mais à son propre français encore plus dur. Il ne veut pas le faire, ce n'est pas un contexte scolaire. Ce que moi, j'ai pu observer, mais je ne suis pas du tout enseignant, donc je pensais que je bien quelle était ma profession au départ, mais ce que j'ai pu euh, constater, c'est que j'ai rejoint quand même une constatation que Lorraine faisait de son côté. C'est que les enfants ont besoin d'un contexte, ils ont besoin d'un temps de cerveau disponible, en fait. Et si le contexte est là, ils vont apprendre énormément de choses. Ça va rentrer euh, très facilement. Ils seront motivés, bref, ils vont, ils vont prendre toutes les connaissances dont ils ont besoin. Par exemple, moi, ce qu'on a vu, c'est quand on allait approcher les baleines euh, au Canada, on les a fait travailler sur les baleines. On a posé des questions, quels sont les différents types de baleines, comment elles mangent, combien de temps elles vivent, des questions que même nous, on se pose parce qu'on ne sait pas. Donc on, en fait, ils ont fait des recherches, on leur a laissé nos tablettes et une journée comme ça, à trouver des réponses. Et le soir, on comparait les réponses, sans notation, voilà ce que Diane a trouvé, voilà ce que Louis a trouvé, enfin, il le disait à table. Et ça a bien fonctionné, et ils s'en souviennent encore un an après. Ça, on l'a renouvelé au fur et à mesure des voyages, donc, euh, recherche sur l'Australie, recherche sur le bouddhisme, on va euh, au Japon, donc forcément, on va voir euh, la ville d'Hiroshima, donc on pose des questions sur ce qui s'est passé à Hiroshima, pourquoi la guerre, pourquoi il y a des armes, pourquoi le nucléaire existe, enfin, Bref, Toujours on, en lien avec ce qu'on faisait. On pose toujours des questions comme ça qui, effectivement, euh, vont être cherchées par l'enfant ou que lui-même pose. Et du coup, on va trouver un musée, on va trouver une solution, on va, on va lui apporter l'information au moment où il nous la réclame, en fait. Et ce qu'on a pu constater, surtout, juste pour terminer sur ce raisonnement, c'est que quand on est revenu, on a dû les réinscrire à l'école, ce qui n'était pas, pas prévu. Mais on est rentré le vendredi, euh, on a appris qu'on ne partirait pas au Canada. Donc le vendredi après-midi, on les a inscrits à l'école et le lundi ils ont repris l'école. Ça a été assez, ça ah, assez violent quand même. Ouais, ça a été violent. Pour Rapid. nous, pour nous, ça a été vraiment violent aussi. Hein. Pour eux aussi, nous ouais, les deux. Ouais, ouais. Ils se sont vite et... adaptés quand même après. Alors l'adaptation a été très facile dès le départ, mais très vite, il y a eu une barrière les... en relation sociale avec les autres élèves. Ça a été extrêmement on difficile. On, on les a mis de côté. Peu, on... Pour quelle raison parce que c'est des gens qui ont effectivement beaucoup vu de choses, qui parlent de beaucoup de choses, mais qui ne sont pas du tout les mêmes relations et les mêmes centres d'intérêt que l'autre groupe, que, en que, fait, que, que le reste de la classe. Et ils ont pris peut-être plus de maturité également. Aussi. Ouais. Et ce qu'on a vu avec, euh, avec les enseignants, c'est qu'ils nous ont dit, mais en fait, ils sont arrivés avec des lacunes, mais très vite, ils ont rattrapé les lacunes. Et on sentait qu'ils avaient une maturité et une connaissance sur d'autres secteurs qui pouvaient être plus... Euh, Biologie, scientifique, géographique, etc. Et même si euh, en maths, ils ne connaissaient pas la table de je sais pas 6, 7 ou autre, ou ils ne connaissaient pas euh, le, les segments de droite avec euh, droite infinie, etc. Enfin, ça ne s'est pas donné à tout le monde, non. Ça s'est rattrapé tout temps suite, temps de suite, en fait. Non, mais je veux dire, ouais. ils le rattrapent. Donc sur des, des points de détail comme ça, ils le rattrapent. Très vite, ils rentrent dans le moule et ils s'adaptent, en fait. D'accord. C'est vrai que c'est rassurant parce que nous, c'est justement ce qui nous. Ce qui nous fait un peu peur entre guillemets dans, dans ce côté on déscolarise pour le faire nous-mêmes ou pour faire carrément le unschooling c'est euh, les fondamentaux parce que comme tu le dis apprendre sur les baleines, faire de la bio, faire de l'histoire tout ça, ça on peut s'en sortir mais euh, enseigner à travers les activités, les segments et tout ça c'est un petit peu plus compliqué et ça demande comme tu le dis un, un temps de, scolaris, enfin de, de travail scolaire et faut il faut qu'il soit dans la, la perception de bien vouloir le faire ce qui n'est pas toujours le cas. Surtout, ah. comme tu dis, quand tu es au bord de la piscine ou que tu es sur la plage. Ou... Il faut qu'ils en l'intérêt. Mais si, ouais, par exemple, bien. au cours du voyage, mais ça peut être dans ta vie de tous les jours, tu as besoin de bricoler et tout d'un coup, bah faut couper une planche et après un angle droit et ensuite retrouver, et bah, tu voilà. vas travailler les isocèles, les, les équilatéraux, euh, les demi-droites, que sais-je, etc. En fait, ça va rentrer sans qu'on le prononce. Donc, ça sera appris, oui. su, mais peut-être pas en théorie. Nous, on a les filles qui sont actuellement au lycée français, enfin, à l'école française euh, de Tenerife. Donc, euh, on a notre grande qui est en Cémin. Lola Lolita est au CP. Donc là, elle est en train d'apprendre à lire, à écrire. Euh, elle est en plein dedans. Et donc, on a Maura qui est en moyenne section. Là, du coup, le fait d'être confinée, donc en fait, euh, bizarrement, même en moyenne section, il y a quand même beaucoup, et CP, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc, au début, on s'est dit, bah, c'est cool, ça va nous permettre de voir un petit peu, ça va nous donner un avant-goût. Euh, ça nous a donné un avant-goût. Alors que... que... Excuse-moi, je te coupe. <rire> euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, lorsque tu es dans les lycées à l'étranger, les lycées français, euh, il n'y a pas l'apprentissage des langues comme en France. C'est-à-dire que euh, il est demandé à ce que tous les élèves sortent du lycée euh, trilingue. C'est-à-dire le français, bien sûr parce qu'ils sont en lycée français, la langue du pays et l'anglais. Donc, du coup, dès la moyenne section, ils sont déjà immergés dans les trois langues. Ce qui fait que, euh, par exemple, Maora, Lola ou Emma ont un prof pour la partie française, qui est le 80% du cursus, hein, et 10% anglais, un autre prof, et 10% d'espagnol, un autre prof. Espagnol qui peut être adapté, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, on a euh, 80% d'hispanophones, donc, ils vont faire de, de l'espagnol un petit peu plus poussé, entre guillemets et par contre ceux qui ne sont pas hispanophones et qui ne parlent pas vraiment un mot euh, d'espagnol vont avoir un prof en particulier qui va leur ouais. apprendre le, le contexte, même si on sait très bien que c'est l'échange avec les copains qui va faire que ça s'absorbe très vite. Mais du coup, il y a beaucoup d'interlocuteurs et ouais. nous avec trois filles, euh, il y a au moins trois interlocuteurs par fille et encore il y en a deux pour notre grande, donc du coup en espagnol. Donc, elle, elle en a quatre interlocuteurs. Honnêtement, c'est juste pas gérable. <rire> c'est impossible. C'est pas gérable. On peut pas faire des visuels à de tout le monde, faire les devoirs de tout le monde. Enfin, il faut multiplier par le nombre d'enfants. C'est juste pas possible. Plus un qui donne des cours, bien sûr, parce que lui il continue aussi ses cours au collège. Euh, donc, bon, nous, on a vite euh, allégé le programme. Et en fin de compte, euh, on s'aperçoit aussi que... C'est beaucoup dans, le, dans la vie quotidienne, en fin de compte, qu'elles vont apprendre. Moi je vois avec ben, la toute petite, parce que honnêtement, je vais plus qu'alléger le programme à Maora à quatre ans et demi. Euh, je me dis que si elle, pendant trois mois, elle ne va pas à l'école et elle a super le programme, honnêtement, c'est pas la fin du monde. Et, euh, et on se rend compte qu'en fin de compte, avec des jeux, avec des choses comme ça, on s'en sort tout aussi bien. Alors pour les langues, non, mais alors, pour les langues, eh ben, on les met devant les dessins animés en anglais ou en espagnol. Ouais. Et, euh, et là, on va commencer parce que je suis vraiment euh, alors très très nul en anglais. Donc là, euh, j'ai décidé que euh, le matin, j'essayais moi aussi avec elle de prendre des cours d'anglais. Je ne sais pas encore par quel biais. Peut-être Julien, peut-être qu'on va trouver des cours en ligne. Enfin... Alors, C'est vrai que ce qui était un petit peu la partie intéressante par rapport au fait de, de partir aussi à l'étranger et qui nous rassurait euh, dans la le langue. coup, c'est que Marina parle très bien espagnol parce qu'elle a passé un an au Mexique. Elle a passé son baccalauréat là-bas. Ça longtemps. Oui, mais tu as gardé <rire> tes bases. Et moi, de mon côté, je parle très bien anglais. Donc du coup, ouais. on se disait qu'on pouvait couvrir une partie du monde suffisamment grande pour pouvoir se débrouiller. Parce que même au pire, en Asie, ils parlent très très bien anglais. Donc voilà, on ah. a... enfin quand ils le veulent. <rire> c'est partout, je crois, mais... l'accent aussi, hein, qui peut faire euh, au voilà. ouais. <rire> on en Mais disons qu'on arrive à, à, à <rire> se faire comprendre, voilà. Sur les langues, quand tu vas dans un autre pays, nous on l'a vu par exemple, on arrive au Japon. Personne parle japonais, ça c'est sûr. Et ils parlent... Pas super ouais, bien anglais, ouais, dès ouais. que tu quittes Tokyo, euh, bon, c'est sûr qu'ils parlent ouais. pas du tout anglais. Euh, donc nous on s'entraîne avec un livre, après tu arrives sur place, tu baragouines des choses, euh, les enfants t'entendent, et au bout d'un moment, on va dire qu'au bout d'une semaine, limite. limite au bout d'une semaine, ils savent commander du Mille. riz, ils savent Mille. prendre Mille. les tickets de bus, ils savent te commander oui, des oui, sushis, oui. etc, enfin c'est juste incroyable, ils savent compter jusqu'à 10, peut-être 20, et ouais. parfois même ils vont aller plus vite que toi parce qu'ils ont cette, cette faculté-là, et ils sont baignés dans le contexte, je reviens là-dessus, et ils n'ont pas le choix, il faut parler si tu veux manger, etc. Et ils comptent pas que sur les parents, ou juste en l'observant, ils vont assimiler, et ça va rentrer euh, beaucoup plus facilement même qu'avec qu nous. Ouais. Bah nous, on a vu Lola, donc c'est notre deuxième qui a 6 ans et demi. Donc on est parti, elle avait 4 ans... Impressionnante. 4... Oui, elle avait 4, voilà, ans 4 ans et demi. Ouais. Et euh, en fait, elle est mais, totalement bilingue. C'est-à-dire, elle, elle monte dans le tram, le temps que moi, je ne sais plus comment on dit, là, je composte bosse, mes euh, ouais. billets. Euh, elle est déjà assise avec une inconnue en train de lui avoir sorti son livre et puis de lui faire raconter des histoires, lui parler en espagnol quoi. Hein. C'est euh, ouais. ouais. impressionnant l'espagnol qu'elle a et de toute façon, quand il nous manque du vocabulaire, on lui demande. Oui, oui, c'est elle la référente en espagnol voilà. maintenant. Alors je pense que la grande a été, euh, comment dire, très... Euh, elle, est, elle est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle a été très formatée carrée, les choses sont très théoriques, mais je pense qu'aussi, elle n'est pas toujours tombée entre guillemets avec les bonnes personnes. Parce qu'en fait, elle s'est trou souvent trouvée une copine française. Mmh. Ouais. Donc, elle parlait en français. Même actuellement. Même ouais. actuellement. Alors ouais. que Lola, elle, elle n'a pas le choix. Il n'y avait jamais un français avec elle. Donc, du coup, pas le choix. comme ouais. tu Après, dis, le contexte, hein. ouais. voilà, y a le contexte. Voilà, ouais. il y a le contexte. Et il fallait parler espagnol. Je pense que ça y a joué pas mal. Mais là, tu soulèves deux sujets. Effectivement, tu as l'option de facilité. Et l'enfant ouais. ira toujours vers la facilité et je pense que l'être humain adulte aussi <rire> euh, donc euh, effectivement s'il a le choix entre français et anglais et qu'il maîtrise le français, il parlera français mais deuxième point c'est que nous on a vu Louis à un moment donné parler beaucoup anglais et il a commencé à poser des questions de théorie euh, de type mais pourquoi la personne me dit went ou gone alors qu'il devrait dire go et c'est là où il a commencé à demander à avoir de la théorie donc presque à avoir des cours alors qu'il était dans un contexte où il devait parler de manière fluide, etc. Donc il parlait de manière fluide en faisant plein de fautes, mais en mmh. voyant qu'il se faisait comprendre. Mais à un moment donné, il a senti qu'il y avait un gap. Et là, il faut revenir à, de la, à de la théorie et reprendre les bases. Ouais. On est un peu plus dans le unschooling, c'est-à-dire j'apprends de mes expériences et je vais chercher un petit peu la théorie euh, plutôt que faire du homeschooling, c'est-à-dire garder un planning comme il euh, y a à l'école et puis faire tel jour, telle, telle heure, telle chose, etc. C'est ça. Il y va, et du coup euh, ça passe, ou il a des échecs, ou il sent qu'il peut s'améliorer, et il revient avec des questions, des besoins. Oui, c'est ça, donc du coup il, il pose des questions, ouais. en ouais, fonction du projet pour lequel il va apprendre en fait. C'est ça. Euh, mais parce que derrière l'objectif c'est de discuter avec le super copain qui a les cartes Pokémon, enfin euh, c'est ça, Faut pourriez ou que c'est ça, c'est ça l'objectif. Mais ça part d'une motivation, il est hyper motivé, et voilà exactement, et du coup il apprendra davantage. Hum. Moi, c'était vraiment ma peur. C'était en fait euh, en suivant parce qu'on suit pas mal de familles hein, donc euh, en tour du monde, en voyage, et euh, vrai que beaucoup disaient que en fin de compte, c'était, ils faisaient le unschooling. Donc moi, je me disais, mais c'est enfin moi mes premières paroles, c'était mais jamais de la vie, je ferais ça. C'est moi les enfants qui apprennent rien, mais c'est même pas en rêve. Mais vraiment, c'était ça. Parce qu'on en a une vision euh, caricaturale aussi. Voilà. Ah, Qu'est-ce que c'est le unschooling, Marina Oui, maintenant bah non c'est <rire> Je ne savais pas non plus il y a un an. Hein. On, non, je t'assure que c'était compliqué de faire la différence. En fait, C'est une, une copine qui est partie, qui s'est expatriée en Australie et euh, pour y vivre. Elle a rencontré son compagnon, elle a eu un enfant. Et donc ils font le tour d'Australie. Et c'est elle. Ben, il y a un mois de ça qui m'a posé la question. En fait, mais tu veux faire le unschooling ou le homeschooling Et là, ben, j'ai pris mon petit téléphone, j'ai cherché parce que vraiment, c'était la question qui m'a, qui a commencé à me faire vraiment réfléchir en fin de compte. Après, ben, en discutant, en regardant des reportages, là, on a regardé un film vraiment hyper intéressant euh, il y a quelques jours. Euh, Être et devenir. Donc ça, je sais que vous l'avez vu aussi. Et il m'a fait énormément, énormément réfléchir. Et donc, du coup, ben voilà, revenir sur certaines choses et me poser ben, pas mal de questions. Je pense qu'en plus, avec le confinement, où là, on a quand même des programmes, tout ça, où on essaye de suivre, euh, tant bien que mal, parce que même si on allège, donc, comme j'ai dit, moi, pour ma dernière, bon, j'ai plus qu'allégé, hein, j'ai tout laissé les... mieux, j'ai écrit son prénom le matin avec la date et basta. Hein. Par contre, c'est fait pas mal de jeux. Ça pose des questions aussi, parce qu'on se dit que finalement, oui. est-ce qu'on a besoin de faire un programme Mais... aussi soutenu ben, disons que... Avec moi un enfant. Ce que j'ai vu, voilà. c'est aussi que pour la deuxième... Alors c'est Julien qui s'occupe de notre grande, parce qu'il arrive comme il donne ses cours, mais il arrive à agir en même temps, ce qui est un peu plus Elle autonome. autonome. Ouais. Et euh, la deuxième, je sais que c'est chronométré. Et du coup, c'est là, et à un moment donné, on se dit, bon, maintenant, t'as vu là, il faut qu'on se dépêche, donc tu dépêches de mmh. terminer ça, tu le fais comme tu peux, enfin voilà, et hop, on passe à autre chose. Mais du coup... Si elle a envie de continuer, ben elle ne peut pas continuer. Si elle me dit maman, je vais faire plus de maths, ben non, je suis désolée, derrière, il faut absolument finir ça quoi. Et puis ça met sous pression Et enfin, ça met sous pression, on le voit, la elle petite, est creunée, elle quoi. est sous pression quoi. Ça. Et, et ça arrive midi où on a fini l'école pour, pour les filles, elles sont crevées. Et on commence qu'à 10h, hein, on commence pas non plus à... On prend le temps hein, le matin, voilà, euh, voilà elle se lève quand elle se lève, on, finiment, on hein, les embête pas. Euh... <rire> voilà, je suis enseignante depuis euh, depuis 13 ans, 14 ans. Et c'est vrai que euh, bah, je suis formatée, je suis, euh, je correspond à un moule d'enseignants, même si j'ai toujours été attirée par des méthodes un peu euh, différentes. Euh, la pédagogie nouvelle, qui est finalement pas si nouvelle que ça. En partant en voyage, moi, je ne voulais absolument pas de CNED, euh, parce que pour moi, ça paraissait beaucoup trop contraignant. Je sais aussi en tant que maman que les devoirs à l'école, qu'il y en avait... Je, je savais bien qu'il y avait une quantité, parce qu'elle est imposée, parce que les parents la demandent. En plus, je, je, je fais partie de l'enseignement ouais. privé, donc peut-être qu'il y a euh, voilà, cette demande encore plus importante de la part des parents d'y répondre, pour nous les enseignants. Et euh, je ne voulais pas de CNED, ça c'était très clair. Donc on a pris, comme on a dit, les deux fichiers maths français pour chacun. On a pris euh, des fichiers pris tels ça. que celui-ci. Voilà. Et il y a Diana, le même en français. Diane a choisi ses fichiers. Et euh, Louis, en fait, je me suis, euh, bah, comme j'ai dit, je j'ai demandé à mes collègues de sixième quels étaient les fichiers qui pouvaient correspondre le plus au, au programme. Parce qu'on sait qu'il y a du bon et du moins bon à prendre dans, dans des fichiers comme ça. Donc on est parti là-dessus. On n'est pas à, comment à respecter un programme bien strict tous les matins. Euh, parce que déjà à la base on n'est pas comme ça. On est, on fonctionne à l'imprévu, au feeling, et qu'on n'a pas envie de se donner un programme euh, très défini. Et en voyage encore moins. Parce voilà. que ça dépend Donc, vraiment de. En voyage. Ça se trouve, tu es encore en train de dormir dans un bus. Tu sors d'une nuit blanche d'un train. Euh, je sais pas. Enfin, le matin là préférence à la piscine parce après l'après-midi, il faut aller quelque part. Enfin ouais. voilà, on ne voulait pas se mettre... Il euh, a pas un, un truc régulier. Ouais. Voilà, un cadre, un programme bien défini qu'on savait pertinemment qu'on ne respecterait pas. Diane, euh, on, on le sait, je le sais par expérience que je faisais les devoirs avec elle dans notre vie d'avant. Euh, Diane est, va en permanence au conflit, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas, elle, elle, elle est contre, elle n'y arrive pas, c'est nul, elle s'énerve, elle est violente. voilà Mais donc Elle, elle refuse... Elle refuse parce qu'elle pense qu'elle est incapable. Qu'elle ne sait pas. Elle se dévalorise tout le temps. Voilà. Ouais. On a la même. Forte de cette expérience, en plus en voyage, on a décidé avec Christophe qu'on l'a laissait tranquille. On a dit, ok, bah, ma cocotte, tu ne veux pas faire, tu ne fais pas, mais tu ne fais pas là ce que tu... Voilà, donc on va déjà te trouver au niveau du fichier, c'est-à-dire que tu ne vas pas respecter la progression du fichier. Tu vas prendre le chapitres comme tu as envie. Tu choisis. Au feeling. Donc là, là-dessus, elle était déjà plus, plus zen. Donc elle a, elle, a, elle, a fait, elle a dit, je fais pas le calcul, je suis nulle en calcul, je fais pas les maths, je suis nulle en maths. Donc elle a pris euh, la pause des opérations toute simple, elle a commencé par euh, l'orthographe, enfin voilà. Donc on a réussi à la maintenir comme ça, et puis un jour elle m'a dit, je ne veux plus faire de maths. Alors ça, ça m'a un peu contrariée, parce que je me suis dit, elle veut plus faire de maths, comment on va s'en sortir Pour moi c'était important qu'elle continue de faire des maths de manière cadrée, quoi, parce que euh, dans le... « Homeschooling, euh, tu respectes quand même le cadre, le, oui. le, les programmes, scolaires. Et là, on basculait dans euh, « bah, elle n'en fait plus, donc il va falloir qu'on lui apporte d'une autre façon. »« À la demande, quoi. »« À la demande. » Donc, on lui a apporté à la demande au fur et à mesure. Enfin, on, a, on a pu faire euh, des gâteaux, on a pu faire de la cuisine, euh, les kilomètres qu'on faisait en voyage. Ça passait par de l'écrit ou par de l'oral. Et puis, un jour, elle m'a dit, ben, « ça a été vraiment un choc pour moi. » Elle me dit, ça y est, je me sens prête, je veux faire les maths. Et elle a fait elle a la moitié rattrapé. de son fichier. Ouais, elle n'a hein. fait que des maths pendant euh, peut-être deux mois. Et c'est là où, où je me ouais. suis dit, mais en fait, ça, ça a été vraiment une prise de conscience pour moi, enseignante qui faisait euh, des choses, même si j'arrivais à être souple hein, dans, dans les apprentissages que je faisais avec mes élèves ou même avec, les, avec nos propres enfants, euh, mais me dire en fait bah, peut-être qu'elle n'était pas prête. pas prête et peut-être que bah, là dans son cerveau parce qu'en plus il y a toutes ces voilà les neurosciences etc qui font que bah on est peut-être plus sensibilisé à ça euh, de se dire bah oui. là c'était son moment où elle a pu avancer sur le programme elle était prête quoi et puis elle prend conscience peut-être qu'elle prend du retard elle se dit mince à la fin il va falloir que je rattrape tout ça je serai peut-être pas faire on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça peut être ça aussi l'explication. Mais à un moment donné, elle y va et elle le fait. Et tout bien. Oui, en plus, enfin... faute, quoi. Enfin, oui. Comme enfin, quoi, il y a bien un rythme à respecter. Et vraiment, ouais. ce côté de, de l'envie qui permet vraiment... De toute façon, tu es enseignante comme moi. Euh, on remarque, hein, les élèves qui ont envie, ils vont mais mille fois plus vite que celui ils qui vont. subit son <rire> enseignement. Donc là, d'avoir respecté à la limite son rythme lui a permis de tout rattraper. Enfin, rattraper. S'il y a vraiment un rythme à avoir, parce que c'est le rattraper la théorie française, on va dire, de, du programme on français. Va. Mais euh, mais voilà, donc vraiment, il n'y a pas de crainte, parce que c'est vrai que quand on regarde euh, tous ces reportages sur le unschooling ou homeschooling, enfin, lorsque vous dites que vous allez faire ça, les gens vous disent « comment tu vas faire pour les maths ?» C'est la, la hantise des gens, ça. C'est la maths. bête noire, ça. <rire> et, et là, bah, tu vois, visiblement, tu réponds à la question, c'est « bah va, ton riz. Faire des recherches sur, le, sur les coraux. Euh, la mangrove qui est une... qui sont des arbres en fait qui, qui plantent leurs racines dans le sable et quand l'eau monte et eh ben on a l'impression qu'en fait euh, ils sont sur l'eau et euh, sur les animaux de l'Australie. Et ben je regarde une vidéo, c'est pas ça, sur la grande barrière de corail. Et pourquoi tu regardes des vidéos sur la grande barrière de corail Parce qu'on doit travailler Des questions qui ont été faites par, par mon papa, ce sont mes devoirs. Et donc, euh, par exemple, il y en a une c'est euh, pourquoi les coraux meurent-ils voilà. Et donc, comment tu fais pour trouver la réponse Et ben, bah, euh, il y, y a des réponses, on le sait déjà dans notre tête parce que grâce à la plongée qu'on a fait, et ben bah, on, on connaît déjà, mais il mais y en a d'autres, on est obligé de chercher sur internet. exemple, je suis en train de chercher pourquoi les coraux sont-ils importants D'accord. Je connais déjà un petit peu, mais pas tout. Est-ce que ça t'intéresse Oui, ça m'intéresse beaucoup. Sur YouTube et Internet. D'accord. Et est-ce que ça t'intéresse Oui.